Ok, bonjour à vous. Euh, on va voir aujourd'hui les quatre étapes d'une vente. Donc, il faut savoir que euh, l'acte de vente est un, un métier, c'est une action avec des, des règles qui s'appliquent. Qui Alors, tous les vendeurs euh, sont tous différents, ils ont tous des techniques différentes, etc. Mais dans l'ensemble, dans le cycle d'une vente, il y a toujours le même mécanisme qui est euh, utilisé et c'est ça qu'on va voir. Certains le décomposent en 6, 7, 8 étapes ou plus. Quelque chose qui est tout simple, nous on va aborder un cas simple, celui de quatre étapes. C'est vraiment simplifié. Les quatre étapes sont, on va les voir en détail tout à l'heure, mais pour l'instant, c'est l'introduction, c'est-à-dire comment vous vous présentez au client. C'est la découverte des besoins, c'est très important. Euh, la, la réponse aux objections et euh, la proposition d'un produit ou d'un service. Et enfin, le, la conclusion de la vente, c'est-à-dire la signature, et puis euh, dire au revoir, etc. Donc, le, le premier de ces quatre points, c'est celui de, de l'introduction. Quand vous rentrez euh, chez, chez quelqu'un, quand vous rentrez pour aller voir euh, un prospect euh, ou un client, ayez le sourire, dites bonjour, etc. Ce sont des, des évidences, mais il faut que la personne, dès qu'elle vous voit, qu'elle soit sur une... Euh, dans une bonne ambiance. Il ne faut pas qu'elle se dise « qu'est-ce qui vient m'embêter ?» etc. Quand c'est un commerçant qui voit rentrer un client, le commerçant est content parce qu'il sait que la personne va lui acheter quelque chose. Par contre, quand vous, vous allez chez quelqu'un d'autre, la personne peut se demander « qu'est-ce qu'il va vouloir me vendre ?» etc. Donc premier point, euh, mettez en confiance les gens dès l'introduction. Et ça vous permettra, quand les gens sont en confiance, d'avoir un meilleur dialogue. On va le voir sur les phases suivantes, notamment sur le traitement des objections. Alors avant de traiter les objections, la deuxième étape, c'est la découverte des besoins de la personne. Alors vous vendez un produit ou un service. Vous connaissez votre produit ou votre service. Mais ce n'est pas parce que vous avez une certaine vision de, de ça... Que le client a la même vision. C'est-à-dire que vous, vous allez attacher de l'importance à, à, à ce que vous voulez vendre, mais, mais chez le client ou le prospect, il se peut que les raisons soient totalement différentes. Je, je vais prendre un exemple tout simple. Il y a des gens dans la rue, dans, dans différents pays, euh, vous vendre des, des mouchoirs en papier. C'est rien du tout. En fait, ils vous demandent de l'argent, c'est-à-dire vous allez laisser une petite pièce ou un petit billet, euh, et, mais, mais vous n'avez pas besoin de ces mouchoirs en papier. Et pourtant, la personne va vous vendre ce, ces, ces mouchoirs en papier. Donc, euh, elle ne va pas vous dire « Oui, oui, tu pourras bien te moucher, tu verras le papier, il est doux. » Non, non, non, non. Ce, que fait, euh, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une autre raison d'acheter le produit ou, ou la vente. Et là, quand vous allez aller chez euh, des clients ou des prospects, vous devez vous mettre la, la, les mêmes, dans le même contexte. C'est-à-dire, vous devez vous dire… Euh, OK, vous, vous avez votre produit, mais vous devez vous dire, le, le client, pourquoi il va acheter ça Qu'est-ce que je peux trouver Quelles sont les bonnes idées euh, pour euh, avoir une motivation de sa part, une motivation d'achat Même si ça déshonore votre produit. Par exemple, euh, vous voulez vendre des tomates pour les manger, mais la personne, elle, elle va acheter des tomates pour les balancer sur le mur de son voisin qu'elle aime pas. <rire> Alors vous, vous allez être dégoûté, vous allez dire, mais, mais mes tomates <rire> Mais non, c'est euh, vous, euh, vous, ce que vous cherchez, vous cherchez à vendre. Donc, peu importe l'usage, euh, voilà. Donc, ce sont des, des exemples pour dire, ce n'est pas parce que vous connaissez votre produit que vous voulez le vendre pour les raisons pour lesquelles il a été fabriqué. Il peut être vendu pour des raisons totalement différentes. Il y a un moyen mnémotechnique pour les connaître les, les besoins. Alors, il y a, il y a, là aussi, il y a beaucoup de techniques. Une qui est assez connue, c'est le son SONCAS, euh, son donc les lettres S-O-N-C-A-S, donc pour sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Donc, on, on verra dans d'autres euh, vidéos plus en détail ces, ces notions-là, mais très rapidement, donc la sécurité, la personne est prête à payer pas mal d'argent et ça vous le verrez euh, beaucoup plus que ce que on, on peut s'attendre pour être en, pour avoir ce sentiment de sécurité. C'est pas forcément de, de la sécurité. Euh, euh, être bien dans une voiture, ou, etc., ou mettre sa ceinture de sécurité, et, euh, tout ça. Et ça peut être juste un sentiment, c'est-à-dire que la, la personne va, va être aimée, ou elle, elle va mettre un, un site internet, mais comme il y a une webcam, elle va se dire, bah, tiens, il euh, y aura peut-être moins de voleurs, euh, des, des choses comme ça. Euh, vous devez découvrir qu'est-ce qui peut faire un besoin de sécurité chez la personne. Et, et là, vous marquerez des points. Le deuxième, l'orgueil, c'est la fierté de dire ben « Oui, moi, j'ai acheté tel produit, ça, ça me conforte. » Même si la personne va le payer beaucoup plus cher que ce qu'elle que qu pourrait gagner, mais elle gagne autre chose, elle gagne une estime, elle se place, euh, elle se place par, dans un autre contexte, euh, par l'achat du produit, parce qu'elle va dépenser de l'argent pour acheter quelque chose, elle va euh, oui, se, se mettre dans, dans un autre contexte. La, la nouveauté, ça rejoint un peu euh, l'orgueil, mais pas tant que ça. La nouveauté, c'est ça n'existait pas avant. Et là, je vous propose, je viens vous voir aujourd'hui parce que avant, je ne pouvais pas vous le présenter ni moi ni d'autres. C'est nouveau. Donc, euh, écoutez, et vous allez voir euh, les, les, les, de nouveaux intérêts. Le confort. Donc là aussi, ce que vous allez vendre, ça va être hum, la, la personne peut se sentir euh, réconfortée, euh, se sentir à l'aise, mieux dans, dans elle-même. Donc là, euh, on pourra, ça peut rejoindre ce qu'on appelle la pyramide de, de Machelot, des besoins. C'est-à-dire, il y a des besoins fondamentaux, puis au fur et à mesure qu'on monte dans la pyramide, euh, il y a des, des besoins de sécurité, etc. Euh, voilà, On va se sentir plus, plus ou moins à l'aise, donc euh, le confort. L'argent. Alors, l'argent, vous allez présenter un produit, et ben vous pouvez dire, « Ok, ça va vous coûter de l'argent à, à, à, à payer ça. » Mais vous allez en gagner beaucoup plus. Voilà. Donc ça, c'est la motivation. Ah oui, oui, oui. Grâce, à, grâce à ça, grâce à cette petite dépense qui devient un investissement, je vais gagner beaucoup plus. Et la sympathie. La sympathie. Donc ben déjà vous rentrez avec le sourire, c'était on a vu euh, avec euh, l'introduction. Vous passez de temps en temps voir vos clients euh, ou vos prospects, c'est-à-dire que la personne vous a jamais rien acheté depuis euh, depuis plusieurs fois que euh, que vous lui rendez visite, mais euh, il peut se, se nouer un petit dialogue, il peut se nouer une, une, une certaine relation et au bout d'un moment la, la personne un jour elle dit bah tiens euh, après tout elle, elle vous trouve sympathique allez euh, tiens bah, allez ok tu viens me voir depuis euh, plusieurs fois je te passe une commande à toi parce que euh, voilà il, oui, oui, y et raison. Donc la, la sympathie est quelque chose euh, euh, qui compte. Donc euh, son casse, la sécurité, l'orgueil, la nouveauté, le confort, l'argent et la sympathie. Donc c'est la deuxième phase. En, donc vous allez découvrir des besoins. Et maintenant la troisième phase, une fois que vous avez écouté euh, le, votre client ou votre prospect, vous allez lui faire une offre. Et là, il va y avoir une discussion, c'est-à-dire que vous allez lui dire « Ok, je pense avoir compris euh, ce dont tu as besoin et euh, je peux te proposer ça qui va, euh, pour telle ou telle raison, bah, ça correspond à, à, à ta demande. » Alors, il se peut que le, le client du le prospect dise « Oui, tout de suite, donc c'est bon, il n'y a, a pas d'objection. » Donc, tant mieux, on passe à la dernière étape de la conclusion de la vente. Mais il se peut aussi qu'il euh, qu y ait des, ce qu'on euh, qu appelle des objections euh, qui vont être à traiter. C'est-à-dire il va dire « oui, mais y a, y a, j'ai tel ou tel problème, ou il y a telle ou telle difficulté qui m'empêche de signer maintenant. Euh, » voilà, euh, voilà les raisons pour lesquelles je ne peux pas signer. Alors attention, certaines ob euh, objections seront dites euh, clairement. Euh, il ne vous mentira pas, il dira ben « voilà, moi ce qui me dérange euh, dans ton produit, c'est ça ». Et puis, il, il peut y avoir des objections qui vont être cachées ou dissimulées. Euh, parfois même, des choses qu'il euh, qu n'a même pas conscience euh, directement, qu'il faudra fouiller. Et puis d'autres fois, euh, des, des choses qu'il n'osera pas vous dire. Par exemple, si vous allez voir un particulier, vous lui vendez quelque chose, mais il a peur que de, sa femme le, le, le gronde <rire> après. C'est un exemple euh, ou, ou, alors, son comptable, ou alors, quoi que le comptable, il, il a qu'à virer le comptable. <rire> mais voilà. Ou son patron, si vous avez affaire à un employé, l'employé, il est prêt à vous acheter, il dit oui, oui, ça, j'en ai besoin, mais mon patron, il, il comprendra pas, et puis, il a pas envie de vous dire que c'est pas lui le patron, qu'il est que le chef d'agence, ou qu'il y a d'autres relations. Donc, il peut y avoir des objections cachées ou non. Le traitement des objections, c'est quelque chose de primordial. C'est-à-dire que tant qu'il y a une objection, vous ne pourrez pas signer une vente vous devez, entre guillemets, vous devez déminer toutes les objections. Et une fois qu'il n'y a plus d'objections, la personne, ne peut, euh, par définition, elle ne peut pas vous dire non, je refuse. Il n'y a plus d'objections, donc la personne passe à la vente. Le traitement des objections est quelque chose qui est assez important dans un cycle de vente. Ça méritera un approfondissement à l'occasion d'une autre vidéo. Donc, une fois qu'il n'y a plus d'objections, systématiquement on passe à la quatrième étape qui est la conclusion avec la vente alors cette étape euh, n'est pas seulement que de signer c'est à dire euh, vous devez trouver l'élément déclencheur c'est à dire euh, il va y avoir une situation où vous allez percevoir euh, ok euh, c'est bon là le, le client il est prêt je, je vais pas lui laisser dix euh, minutes de plus pour qu'il réfléchisse et qu'il revienne en arrière ça m'intéresse pas euh, en plus j'ai autre chose à faire <rire> et, euh, et donc vous devez euh, ressentir euh, à quel moment il y a le basculement de l'offre. Et là, euh, vous lui dites, bon, ok, euh, c'est bon, on conclut. Alors, euh, suivant vos, vos méthodes, euh, est-ce qu'il y a un bon de commande, est-ce qu'il y, y a tout ça, vous, vous mettez ça en place, c'est-à-dire vous parvenez à la signature. Une fois que la signature est faite, il y a, euh, il y a quand même encore un autre aspect, donc c'est pour ça que la conclusion va être aussi importante, c'est-à-dire ce n'est pas juste obtenir le, la signature, mais ça va être pré préparer le futur. C'est-à-dire que lui-même, il a signé, mais il peut devoir se justifier auprès d'autres personnes. Je vais parler d'un comptable, je vais parler euh, pour des particuliers, d'un conjoint, etc. Et vous devez, ou par rapport à lui-même, c'est-à-dire qu'une fois qu'il a signé, un quart d'heure après, ou le lendemain, il peut se dire « Mais pourquoi j'ai signé ça ?» Donc, vous allez devoir, euh, lors de la conclusion, c'est-à-dire ici, mais juste après, continuer à le réconforter. Une méthode qui est quand même pas mal, qui est de, de penser à la futurisation, c'est-à-dire l'image dans le futur de cette personne. C'est-à-dire vous pouvez lui dire « Ok, là, là, tu as signé, c'est bon. » Euh, ben Maintenant, tu es libre de t'imaginer que dans, dans deux mois, tu reçois ton produit ou, ou dans quinze jours ou dans deux jours, tu l'as et tu peux t'imaginer que ça sera très bien, que ça sera confortable. Tu peux te, euh, Dès maintenant, tu peux sourire de cette acquisition qui, euh, qui va te permettre telle ou telle chose ou qui va te faire gagner de l'argent euh, euh, pendant de plusieurs euh, jours, semaines, années, etc. Donc, euh, tu peux t'imaginer à ça et puis euh, voilà. Je te rendrai visite euh, éventuellement, ça, ça dépend des types de vente. Donc, la, la dernière étape qui est celle de la conclusion de la vente, c'est obtenir la signature et donner, euh, donner une vision future euh, apaisante, avec le sourire, etc., pour que la personne se dise « j'ai fait une bonne affaire ». Ça, c'est essentiel, c'est-à-dire, la personne, une fois qu'elle a signé la vente, elle doit se dire dans sa tête « elle a fait une bonne affaire voilà. ». À bientôt pour d'autres euh, vidéos.